ג'וד מorgen, אליהי דן. ליתשראו שון ג'וית, ליהלוין ישמח. תרמם דהחג בדיתרקבו פניני. אינטיקן לירפואת, ליא בד ורישיבה בטור考查ו לישראל. אם vous souhaitez aussi de dire prochaine étude de sa communauté éternelle. Nous étudions Masèchet Ragiga, la fête et le jour de la fête. Chogeget koll arayel, le jour de la fête et le jour et on a, je reprécise de nouveau, c'est quoi, Korban, Chagiga, Chalmei Chagiga, et c'est quoi la Ola Ok Voilà, lorsque tu viens, trois fois par an, c'est les fêtes, c'est les fêtes, trois fêtes, tu dois monter, je n'ai pas monter des à je ne peux pas voir le Bata voir Hachem, tu vas voir, c'est l'occasion de repartir, refaire le plein de Shamaim, de voir les Kohanim dans la Voda, de se renforcer, de se réjouir avec Hachem. Et quand tu viens de Yirachalim, ça t'impose de faire deux korbanotes imposées. D'une part, tu rentres dans Lazara, tu apportes un cadeau à Hachem, à part ça aussi, tu dois aussi te réjouir, obligation de te réjouir avec ton argent personnel, tu dois apporter un korban Shalmei Khabiga. A priori, ça, tu le fais le premier jour de fête. Que ce soit à Pesach, tu le fais le premier jour de fête. Que ce soit à Sukkot, le premier jour de fête. Et même à Shavuot, tu le fais pendant Shavuot. A posteriori, il y a la possibilité de faire ça pendant Prola Moed pour Pesach et Sukkot, Et à Shavuot, tu as même aussi des Yémet des jours pour compléter ce que tu n'as pas pu faire pendant le premier jour. En l'occurrence, si même c'est tombé pendant Shabbat, tu auras aussi le même problème. On expliquera tout ça plus tard ce sera amplement détaillé. Dans ce cas-là, tu as des jours de rattrapage. C'est ce que la Mishnah vient de nous dire. Tov celui qui n'a pas fêté, dans le sens qu'il n'a pas fait son korban Chagiga, durant le premier jour de Chag, de ce qu'on appelle Chag dans la Mishnah toujours, c'est Soukot. Ok Eh bien, Chogeg Kol Aregel, il pourra se rattraper et fêter tout durant toute la fête. Tous les jours de fête, les six jours de Rosh qui, qui vont suivre ensuite, Yom Tov, Acharon même le dernier Yom Tov, même si Shmini concrètement, il est considéré comme un jour de fête indépendant pour plein de la On mange plus dans la souka, on ne prend plus le lulav, même les corbanos du Beit c'est passé, euh, c'est passé, en théorie Chemin c'est une autre fête. Malgré tout, par rapport à la Capacité de euh, la faculté de pouvoir rattraper le fait que tu n'étais pas là pour le premier jour de Yom Tov, ça tu t'acquittes. Ok C'est ce que dit, méchante me dit tu pourras fêter, faire ton corban durant toute la fête, et même mieux que ça encore, même, yom tov, ahan, même le dernier jour de Yom Tov qui va suivre en fait la, la fête, qui va être non-tuminette. Par contre, si toutefois la fête elle est passée, tu n'as pas pu venir mais tu ne l'as pas fait, et non-chayam bah tu ne seras plus responsable de euh, rattraper ce jour de fête. Ce sera plus possible de rattraper ce jour de fête. L'expression, c'est une expression qui m'a toujours dérangé. J'avais cherché une fois, hein. C'est bien. mais le khachomo, il pose la même question. Le, le, le, la phrase de la Mishnah, il n'est pas, pas clair. Il fallait dire, en fait, si t'as passé la fête, c'est fini. La Mishnah dit, t'es plus réel de garantir. C'est une phrase un peu pas claire. Je vois que le, même le Makhachoum, il pose l'exemple. Tu ne pourras plus rattraper. C'est quoi cette, cette histoire C'est compliqué. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as plus de devoir, maintenant. Tu avais la possibilité de rattraper jusqu'à sept jours qui suivent, Après, c'est fini. C'est sur ça que le pasouk il a dit, un pasouk dans le lettre qui nous dit « Mi'uvat lo le chesron, le yuchal, les manot. Quelque chose de tordu ne pourra plus être redressé, et quelque chose qui est manquant ne pourra plus se faire comptabiliser et compter. En fait, c'est un peu que dans Kohelet, qui vient me dire que sache que dans, dans certaines situations où tu as fait des dégâts, et tu ne pourras plus te rattraper, c'est fini. Tu as des autres que tu peux rattraper, des autres qu'une fois que tu les as laissées passer, elles, elles t'ont filé entre les doigts, et tu ne pourras plus les rattraper. En l'occurrence, ici, le chesron, le yuchal, les manot. Quelque chose qui te manque, tu as manqué de partir faire la tfila aujourd'hui, ne crois pas que quand tu vas faire la tfila maintenant pendant toute la semaine, tu vas rien rattraper, tu vas la mettre en tête à Mitzvah parce que tu dois le faire, mais celle que as manqué, tu as manquée, tu ne pourras plus la rattraper. Bref. Euh, D'accord Toute Mitzvah que tu vas faire, si tu es le si, qui, qui va te passer sous le, sous, entre les doigts, eh bien, si tu ne l'as pas accompli, tu l'auras perdu, tu ne pourras plus la récupérer. En l'occurrence, ici, ton corban, Ragiga, on t'a laissé le premier jour où tu devais la porter, on t'a laissé 7 jours de rattrapage. Tu ne l'as pas fait, bah, malheureusement, c'est fini, tu ne pourras plus le rattraper. D'accord Du coup, à cause de ce passouk de Mehukatrichalitkon, mm -hmm. de Khazman on découvrira dans la prochaine Mishnah hein. différents avis qui vont parler de ce Pasouk. Qu'est-ce que ça implique Quelque chose de tordu que tu pourras plus rattraper que tu ne pourras plus rattraper, redresser, ou quelque chose qui est manquant, que tu ne pourras plus compléter. Merci. On verra tout ça dans la prochaine Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakoltou Salah.